amis c'est Juliana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Roblox Et aujourd'hui nous allons euh, faire un speedrun tout simplement Mais regardez juste comment je cours <rire> C'est incroyable Du coup on y va oh, Oula je fais des saltos maintenant je savais même pas que je savais en faire Ok c'est parti le niveau 1 J'ai un minuteur en plus je suis en train de tourner donc c'est un petit peu galère euh, Du coup c'est parti Alors déjà est-ce que ça va je vous ai pas dit Oh, ça va, Mon commentaire déjà, si ça va, c'est déjà bien <rire> parce que j'ai pas trop, trop quoi vous dire. Euh... Euh, voilà, bah voilà. <rire> ok, on a passé le niveau 1, on est dans le désert maintenant. Niveau 2, tu as obtenu deux gemmes pour avoir battu le niveau 1. Non, mais sans blague, ça fait 5 secondes là que je suis dans le truc, le petit désert de chez Wish. Tu vois, ce jeu-là, c'est quoi ces textures tu, tu vois, ce, ce jeu-là, c'est le jeu que, genre, le mec, il a acheté. Euh, il a il a même pas fait le jeu, il l'a acheté, tu vois. Oula, ma chaussure, elle s'est... Wow. Ah non, on doit tout recommencer depuis le début En plus, le miniteur, il tourne, il tourne. Ça fait quelques secondes que je suis sur le jeu. Ah, sur ce, ce, ce mini-jeu, plutôt. Parce que le jeu, ça fait euh, au moins deux heures. <rire> je rigole, c'est une blague. C'est une blague. C'est pas vrai. Et voilà, nous avons passé le niveau 2. Tu as obtenu deux gemmes pour avoir passé le niveau 2. Nickel, on passe au niveau 3. <rire> Waouh. Pour un speedrun, il est pas incroyable, franchement. Je dirais mieux. <rire> non, en vrai, je ferai ferais jamais mieux, tu vois. Jamais de la vie, je ferais mieux ça. Bon, je sais même pas faire... À, euh, euh... Je sais rien faire, toi. Niveau 1... Bah ils disent pas le niveau 3. Parce que je suis dedans. A fait. Ok, ça fait 31 secondes. 32. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, il est bien beaucoup mieux que moi, je pourrais faire. Parce que regardez comment une technique, toi. Tu as obtenu deux gemmes pour avoir battu le niveau 3. Génial. Là, le niveau 4. Oh. Oh. Oh. Ah, c'est chaud. <rire> non, en vrai, c'est chaud. Je vais pas vous mentir. Vous, vous êtes posé devant votre canapé ou votre ordi. Enfin, vous êtes euh, sur un fauteuil, euh, une chaise ou je ne sais quoi. Moi, je, je suis en train de galérer, en fait. Vous me voyez souffrir je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Let's au niveau 4. C'est passé. Tu as obtenu 2 gemmes. C'est bon, on a compris. Nous sommes au niveau 5 maintenant. Ok. Ok. Oh, j'ai eu chaud. En vrai, on peut dire que j'ai eu chaud dans les commentaires. Vous pouvez bombarder le mot les mots plutôt. Tu as eu chaud. Là aussi. Et bim bam, boum, ça fait psh et ça fait, boum, nickel, niveau 6, non, en vrai, il est plutôt sympa, le petit jeu, quand même, il est sympathique, et il est, bon, parce ça, c'est pas de la glace, hein, ça glisse pas du tout, moi qui peux vous le dire, euh, vous, je sais pas, parce que vous êtes en train de me regarder, t'es tout, <rire> voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et bim, bam, et boum, Nickel Niveau 7. En fait, ça commence pas au moment où j'arrive, tu vois, dans le mini-jeu. Ça commence dès que j'ai franchi la barre de vitesse. Bon, c'est chaud. Vous êtes un... Vous êtes après. Vous êtes désormais dans l'équipe Level. Level. Voilà là le miniteur. C'est remis en route. Ah oh, c'est chaud, non, c'est trop dur. Et <rire> mon minuteur il, il continue de tourner Pendant ma mort Bim Bam Boum Bim Bam Boum Bim Bam Boum Bim Bam Boum Bim, bam, boum. Bim boum Bon ça va j'ai battu mon record déjà oh là là. Il est chaud le niveau 7 hein. C'est ça hein, c'est le niveau 7 Ouais niveau 7 Je suis dedans Je suis la seule au niveau 7 Je me sens déprimée tout le monde l'a déjà passé enfin, peut-être pas tout le monde parce qu'il y en a au niveau au niveau euh, 3 donc euh, pas tout le monde mais ils vont me rattraper les autres il y en a au niveau 4 <rire> ok d'accord ils vont pas me rattraper mais c'est pas grave comme ça si ils vont me rattraper si je commence comme ça désolé je pleure pas hein, c'est faux c'est juste euh, je... je pleure pas du tout pas vrai. En vrai, je pleure pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Genre, je fais ça comme si j'étais en sport, tu vois. Sport à l'école, c'est co comme ça que ça se passe. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, vous faites quoi comme sport à l'école, euh, vous Ce serait intéressant aussi de savoir. Moi, je fais du. Je sais pas le dire. Excusez-moi. C'est un truc avec les, raqu des, les raquettes là, le.. Badminton? Je sais pas, je sais pas si c'est ça. Mais je sais que c'est bah, ce mot-là, mais en différent peut-être. Bad. Badminton. Voilà, c'est ça. Le badminton. C'est chaud. Badminton, moi j'ai dit, C'est badminton. Badminton, ouais, bon... Là, genre, on fait les, les abdos, tu vois. C'est tu cours le plus vite possible. Et tu fais des saltos. Au moment où il faut sauter, sinon tu meurs. C'est... <rire> C'est quoi ce sport de l'école Tu sais, imagine, à l'école, tu fais ça comme sport. Et tu toujours... as toujours survécu. T'as la chance, hein Ok, niveau 8. Ah, il y avait quelqu'un au niveau 7. Là, il y est maintenant, bah mais... Par contre, c'est tout mélangé. Donc là, je suis au niveau Parce qu'à côté du niveau 7, c'est niveau 2. Donc, euh, je suis au niveau 8. Regardez dans le, le, le truc... à.. Je sais pas comment ça s'appelle. Le tableau des scores à côté. Ah je suis là. Ah, il y a euh, voyou euh, 987, t'as pas intérêt à me dépasser. Euh. S'il me dépasse euh, voyou euh, machin, c'est moi que te le dis Ah, je l'ai vu. <rire> non, mais c'est trop dur. Non, mais c'est vraiment trop dur. Regardez, ça fait plus d'une minute. Ça fait quasi une minute. Ça y est, ça fait une minute que je suis dans le jeu. Dans ce mini-jeu-là. Pas dans le jeu, hein, parce que dans les jeux, ça fait plus d'une minute. Hein. Ça fait 4 minutes. Désolé si vous entendez le clavier, mais je dis plus rien. Ah, mais non, mais c'est trop dur. Les gars, le fait que tu vas trop vite... Bon, après, tu vas pas plus vite que la lumière, mais... Tu vois, bah si, quand même un peu. Bah ça c'est moi quand je cours, c'est.. Le van quand il court, il court à cette vitesse. <rire> c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Ah. Mais non, mais je suis à la moitié de, de minutes. Mais c'est pas possible. Je suis à la moitié euh, d'une minute. Mais non, mais non Mais non Tu vois, ça c'est le jeu pour te faire rager. Mais non, mais lui, il est passé au niveau 9. Il va m'entendre. Je vais arriver, poteau par rien comprendre. Je vais te dépasser. Voilà pour me faire plaisir. Pour mes abos Et je vais gagner pour eux. Alors voyou machin. Voyou 987. Tu vas te calmer. Parce que j'arrive. Oh, mais les gars j'ai réussi mais genre euh, juste pour ça Ah <rire> Le nether Tu as obtenu 5 gemmes pour avoir bâti le niveau 8 oui, bon. bon on a compris <rire> Non non mais Eh le voyou il est où Voyou Voyou il va m'entendre il est au niveau 10 et eh, je vais aller le chercher un. Hein. C'est lui qu'on veut C'est notre cible les niveaux 11, 12, 13, 14, 15, 16, il n'y a personne. Ah si, au niveau 7, il y, y a quelqu'un. Mais, on s'en fiche. Parce que nous, c'est voyou qu'on veut, tu vois. Voyou, c'est le plus proche. Ça fait actuellement 6 minutes que je suis dans ce jeu. Dans le mini-jeu. Ah non, dans le vrai jeu. Pas dans les mini-jeux qu'il y a dedans. <rire> Hop, bim, bam, boum, bim, bam, boum. Alors là, si j'y arrive pas, merci bien. Une étoile de plus. Oui, Voyou, c'est moi, je suis de retour. Alors tu arrives pas à cette ville, hein Je <rire> suis bloqué <rire> Je descends plus. <rire> Il va m'entendre, hein. je vais le chercher, ce voyou. Il va rester avec moi, le niveau 10. C'est pour moi, ça. C'est moi qui... Je vais sauter en même temps. Oh. J'ai pas le droit en plus. Enfin, c'est pas interdit de Roblox, mais normalement as... tu peux pas le faire. Et j'ai réussi. Attention voyou, hein. c'est pas parce que t'es fort que tu vas gagner face à moi. C'est chaud. Ah ah Oui. Non Me dis pas qu'il est passé au niveau 11. Voyou, voyou, voyou. Non, il est là, il est là. J'ai eu peur. Mais monsieur, il va m'entendre. Hein. Je, je vais l'avoir, ce voyou. C'est moi qui te le dis. Oui, Voyou niveau 10 toujours. Je suis là depuis plus longtemps que toi. C'est moi qui va gagner. Hein. Non Allez, Je bouge pas, mais lui il est là-bas. Il va jamais y arriver. C'est moi qui va gagner, tu vois. Les gars, c'est moi. C'est moi. On va le battre ce voyou. On s'en fiche. Tu vois, Voyou, ça ressemble à Voyou. <rire> J'ai pas trouvé autre chose. Mais en vrai, ça ressemble. C'est pas faux. On est d'accord. Voyou, Voyou. Il est passé au niveau 11. Ah, il va m'entendre. Quand je vais arriver. Tu peux plus rien comprendre, mon poteau. Et, et, et, et, bim L'étoile, et bam T'es passé en, en désir, hein hey, oh, Tu as vu, on a passé leur Tartouk. Ah non, il est au niveau 12. Oh Tu sais quoi tu vas me voir. Oh, oh, oh. Je suis concentré. Non, je t'ai assez concentré. Tu vois, il ne faut pas parler. Dans, dans ces speedrunners, il ne faut pas parler. Parce que ça te déconcentre quand tu es bien concentré. Il faut que je parle plus. Mmh. Il est au niveau 13 Mais non Non il va m'entendre Parce que moi je suis qu'au niveau 11 les gars Niveau 13 Il a passé deux niveaux sans moi Il va me voir Je vais arriver pour le voir C'est moi qui te le dis J'ai déjà vu plusieurs fois Alors voyou Voyou plutôt Je <rire> sais pas j'aime bien J'aime bien l'appeler voyou parce qu'il me pose. Il faut pas que j'oublie euh, celui Qui est entre les deux Ok, allez, on concentre. Ah, bah, je suis pas assez concentré à ce que je vois. Il est niveau 13, le mec. Mais je suis là pour plus, plus longtemps que lui en plus. J'aurais dû le battre. Ouais, bon, voilà. Bon, Attends, voyou, j'arrive, tu vas voir. Je suis toujours là, hein. j'ai pas quitté. Je quitterai pas. Je rage pas. peut-être passer par le chemin ça va il reste bloqué au niveau au niveau 13 donc tout va bien c'est que vraiment il est difficile au niveau de 15 mais celui-là il a franchi direct et nous on a passé plusieurs fois mais on s'en fout Et bim Voici le niveau 12. Ce qu'a passé voyou. Voyou, pardon. <rire> euh... Hop Hop Hop Hop Hop Non Non Ça, c'est énervant. Voyou niveau 14. Ah, non moi t'es toujours au niveau 13 comme ça je me concentre non voyou il est au niveau 13 tu vois c'est pareil au niveau 14 mais c'est pas grave on se concentre tu peux le battre juliana tu es plus forte que lui faut dire ça et <rire> lui il se dit belle me course ou quoi Genre, je veux vraiment le voir. Ok, let's go. Non Non Non, mais il a passé le niveau 15. Hein. Et je suis là. Pour... Ça, fait... Ça fait 10 minutes que je suis dessus. C'est pas possible. Quand je dis 10 minutes, c'est 10 minutes. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, mais non J'arrive pas à le passer. Je veux niveau skip, moi. Ça coûte combien Oh, c'est mort. C'est cher, 45 Robux, on va pas abuser. Hein. passé. Bon bah c'est pas grave. Niveau <rire> skip. Si j'aime pour avoir battu le niveau 12. Non en fait. Mais Youssef il est où du coup Euh Youssef. Voyou. Ah voyou il est, il est au niveau 16 maintenant. Donc Ça, c'est l'époque des châteaux forts, genre. Non J'étais devant la fin, ça m'énerve. Tu sais, quand t'es devant ta fin, quoi. T'es devant la fin et puis tu, tu perds, en fait. C'est énervant. Une minute. Let's go. Une minute que je suis sur le mini-jeu. Et 11 minutes, je suis sur le jeu exactement. Oh oh non J'ai réussi à me rattraper tout à l'heure. Oh oui Et boum Boum Boum Boum Boum mi, bim Bam Boum bout, Boum Boum Boum Boum Boum oui. Ok, nickel. Je suis niveau combien 14. Et voyou vo 16. J'arrive mon coco, hein. Okay, Je suis morte. C'est pas grave. Entre 14 et 16, t'as quand même deux niveaux, donc c'est. c'est bien. T'as un niveau entre les deux plutôt. Après si tu comptes celui-là, deux. Mais voilà. Je m'énerve. Il va pas passer au prochain niveau, hein, le poteau. Voyou euh, c'est mort. A moins que c'est la fin, genre il est déjà la fin. Genre, il n'y a que 16 niveaux dans le jeu. J'espère pas. Non, il, a, il est bloqué au niveau 16, tu vois. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7, 8.. Non Mais non, mais non, mais non Ok. Ben, mon corps s'est rassemblé. Bien fait. Mais non, mais pourquoi j'ai avancé Mais Moi, je suis bête des fois, dans ma tête. C'est bien. En plus, il reste bloqué au niveau 16. Ça me permet de... de, de savoir que je peux le rattraper. Moi, je reste bloqué au niveau 14, mais grave parce que je pense pouvoir le rattraper je pense pas j'en suis sûre ouais voyou là attends que j'arrive je vais m'entendre <rire> j'en suis vraiment sévère avec euh, lui le pauvre yeah. oui oui oui oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Non bah, En vrai, il est long le niveau 16. Euh, le niveau 16, le niveau 14. Bah peut-être le niveau 16 aussi du coup. non, non, non, non, non, non. Non. En plus, il y a quelqu'un au niveau 13, hein. tu vas pas me rattraper comme voyou. Hein. Sinon, je te suis livré à la trace. Bon, elle reste toujours au niveau 13. Lui, il est toujours au niveau 16, genre. Voyou. Pourtant qu'il n'avait pas compris le heal. Non, mais. Non, c'est dur. Ça m'énerve. Ah, ça fait 3 minutes que je suis sur le mini-jeu. Je vous jure. Regardez. 3 minutes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 7, et 8, et 9, et 10. Ah, ça va. Enfin terminé. J'arrive au you. Ah, maintenant, on repart euh, dans la glace. à l'heure on était avec les pingouins. Après, on a été dans la savane, je crois. Non, c'était euh, le désert. Et maintenant, on est dans l'Antarctique. C'est ah, pas ouais. vrai. Mais c'est pas grave. <rire> c'est même pas, on est où. Non Je suis dégoûté. Bonjour, toi. Ah, tu veux me dépasser hmm. J'ai un nouveau concurrent. Non. Mais non, mais ça m'énerve, ça. Alors... Et il est où Non, me dis pas qu'il a passé un niveau. Il a quitté. Oh, il, est, il a quitté. Oh, oui. Par contre... Au niveau 15 lui aussi et maintenant c'est lui qu'il faut que j'aie à l'œil par contre je suis content un voyou il a rage quitte <rire> parce que c'est un voyou il n'a pas le droit non à la fin oh à la fin ah je suis dégoûté je suis tombé à la fin Autant que meutre là il, il me dépasse pas, je suis contente. Oui. Ok les gars, c'est parti. C'est ça le niveau 16 ah c'est ça, c'est sur ça qu'il arrache-quitte le mec. Bon par contre, euh, Moltre, il est avec moi. Ça va, je peux toujours le dépasser, mais on sait jamais. Non, sur ça, il arrache-quitte. Mais moi je fais, <rire> J'allais dire facilement, mais point du tout. Ah, c'est sur ça du coup, en fait là t'es obligé de, de, de, de, de tomber en fait. Peut-être. Peut-être ça. Attends, Moltrain, hein, j'arrive. J'allais dire il a. Il a déjà passé un niveau Il vient d'arriver avec moi. en sur ça, elle a quitte Et moi, j'y arrive. C'est quand je dis ça que je tombe. Et de toute façon, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais arrache kit aussi. Non. Euh, on se retrouve là. Euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao, ciao, les amis.